à tous, c'est Charlie et mon site c'est charlie-tantra.fr Bienvenue sur ma chaîne YouTube, on va parler sexualité, accessoires coquins, comment connaître son corps et pimenter sa vie de tous les jours. Mais avant, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit truc. EFF.org Electronic Frontier Foundation Est-ce que vous savez ce que c'est Peut-être pas. C'est en fait euh, une organisation, une association qui s'occupe vraiment euh, de combattre la surveillance sur le net, de faire en sorte qu'on ait à nous, toujours encore à nouveau un Internet qui soit libre, où on ait le droit de parler, de dire ce qu'on veut, de la liberté sur Internet, lutter contre la surveillance par Internet et aussi par tous les nouveaux moyens de communication modernes qu'on a, et qui soutient l'innovation et qui notamment milite pour... Un peu plus de cryptage de nos données. Je sais pas si vous avez vu cette excellente série qui s'appelle Personne à fil terrestre. Quand je vois, on a vu ça il y a combien de temps euh, 5 ans Ouais. On s'est dit, ah oh, super cette série de science-fiction Eh ben en fait, c'est plus trop de la science-fiction. Il faut savoir, alors je sais pas s'il y a une intelligence artificielle géante qui contrôle tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de mise en place d'instruments de surveillance par évidemment euh, notre navigation sur internet ça c'est évident mais aussi par dans la EFF.org euh, voilà. le site c'est eff.org voilà et euh, mais aussi par bah euh, c'est là il y a des tests je crois que c'est à Marseille de euh, caméra reconnaissance faciale Nice euh, Istres, euh, Valenciennes, Paris euh, Bled dans le nord euh, dans le et nord euh, au ouais, ouf mais en gros, c'est des, des, des caméras à reconnaissance faciale. Donc, c'est-à-dire que ta tronche va être fichée, reconnue. On va connaître tous tes faits et gestes. C'est la mise en place d'audio, de, de, de, de, de micro en ville. Tu as déjà des caméras. Et c'est à chaque fois, c'est sous prétexte de sécurité, pour sécuriser les enfants, notre sécurité, etc. Et sous couvert de lutter contre le trafic, l'antiterrorisme <rire> et autres. En fait, euh... Non seulement on nous flic, ouais. mais en plus on garde toutes les données, en fait. Et, et on ne sait pas ce qu'on en fait. Données. Et on en est à Istres. Istres, c'est une bourgade du sud. Il n'y a rien. Alors, ouais, il y a du trafic, mais il y a Fifrelin, quoi. C'est C'est moche, ça pue. C'était joli à hein, une époque, mais maintenant c'est moche et ça pue. Il y a une chouette salle de concert. Ouais, il ah, y a une chouette salle de concert. Et où il y a des drones de surveillance pour compléter les, euh, les, caméras. les caméras de surveillance. Et après, il y a plein de gens, je le connais ce discours, qui vont dire « Ouais, mais euh, ça fait flipper que quand on a quelque chose à cacher... » En fait, on a tous quelque chose à cacher dans le sens où, à un moment donné, il suffit que la législation change, ce qui était jusque-là autorisé ne l'est plus. Qui n'a jamais grillé un stop qui n'a jamais levé la voix parce que quelqu'un lui avait cassé les couilles, insulté quelqu'un en volant, en lui faisant un gros fuck Ça, ça peut ne pas passer. Et puis, qui n'a jamais trompé sa femme ou son mari Il y a des pays où ah bah, l'adultère, c'est pas de d'amende. Au Maroc, il faut savoir qu'au Maroc, actuellement, la loi, c'est pas, pas loin. Au Maroc, tu n'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est-à-dire que c'est non seulement l'adultère, mais c'est aussi, ben, tu as une copine ou un petit copain, tout le monde est d'accord, vous sortez ensemble, vous couchez ensemble, ça au en Maroc, tu n'as pas le droit. Tu te fais dénoncer ou attraper en train de coucher avec quelqu'un alors que tu n'es pas marié, police me notre prison. On peut se dire, ouais, mais c'est pas comme ça. Qui va vous dire que les lois ne vont pas changer, en fait Qu'est-ce que vous en savez Donc... Donc ça, c'est la quoi, Parce qu'elle fait l'homme, en fait, mais... Euh, vous allez sur eff.org. C'est en anglais, mais il euh, y a des très bons traducteurs. Et vous allez sur la Quadrature du Net. Et ça c'est FR. en français. Et ça c'est tout en français. Et la vous... quadrature net.fr. Voilà. Et il y a, ils ont mis en place euh, un forum Technopolis hein, ou, ou Policity, je je sais plus, j'ai pas le nom là. C'est tout. C'est pour le matin, j'ai pas la tête. Manque des cafés. Euh, mais voilà. Et vous y allez et lisez. Avant de soutenir, lisez, réfléchissez. C'est ça. Euh, S'il n'y a pas de liberté de parole sur le média global. Euh, mondial. Qui est et mondial. Euh, il vous reste quoi, sans connaît Allez au Turbet, faire ce qu'on vous a dit de faire, marcher au pas bah, si, si vous voulez de cette vie... On est, es. on est bien parti bah, C'est 1984 hein, de George Orwell. C'est 1984 et euh, pour les non littéraires, c'est vraiment euh, Persona of Interest. C'est ça. Voilà. On y est. On voilà. revient à nos propos. Donc, on va parler d'autre chose. On va parler d'une tenue sexy, je vous les remercie, au Dorsel Store. On passe en mode go go dancers. Sans déconner, ça fait pas méga gogo danseuse. Et enfin, une tenue que je vais pouvoir porter devant vous sur YouTube car c'est hyper sexy, mais c'est habillé. On ne voit aucune partie génitale, on ne voit pas de tétons, on devine tout, mais on ne voit rien. En gros, c'est le comble de l'érotisme. Devinez sans voir. Attention, maman, caliente sur YouTube. S'il vous plaît, envoyez le saxo. Bon il faut que tu ailles... Voilà Est-ce qu'on va voir mes boobs Est-ce qu'on va voir mes boobs Est-ce qu'on va... Les gars, les girls, on est sur Youtube, on ne risque pas de voir mes boobs Donc voilà cette tenue de chili rose que j'ai qu'on a baptisée tenue gogo danseuse. Parce qu'il n'y a pas de nom, c'est R une cacahuète. Quoi. Voilà, chili rose. Non, le nom ne cherche pas la référence, c'est R une cacahuète. Il n'y en aura pas. Alors, c'est sympa, non Moi, je trouve ça très joli. Hop. Alors, dans quel contexte on porte ça sur les gogo danseuses ça le fait. Si on aime les soirées libertines, les soirées d'alcool, ça le fait. En webcam, ça le fait grave. Et puis ça le fait aussi pour soit se sentir sexy et dire, chérie, t'aimes bien ma nouvelle tenue Par contre, on évite pour aller faire son footing quotidien. C'est moyen. Pour aller faire ses courses à carouf. T'auras pas forcément une promo parce que t'es habillé comme ça pour aller chez le boucher, etc. Ça peut être limite. Et pour le repas dominical, tout dépend. Si tu as quelque chose d'extraordinaire à annoncer et tu te dis, on va d'abord créer un choc, tu vois, chez les vieilles grand-mères, les tantes, etc. Avec la tenue sexy et hop, ça va passer comme une lettre à la poste. Et après, je leur dis que je poste un euh, boss à la police. Mais Mais d'abord, <rire> faut, faut créer le choc hein. C'est ça. Loulou Oui, c'est moi. <rire> Une femme marmaragourde. C'est ça. Alors, maintenant, je vais vous parler de quoi De la composition. <rire> 88% nylon, 12% elastane. Voilà, 88% Alors, moi, je de... pas la tête, mais elle, elle, elle, elle est restée dans la cafetière, la tête. <rire> oh, mon Dieu, t'imagines imagines, t la cafetière, il y a ma tête. Ah. <rire> non, mais pas Il le... y a ton cerveau. 88% de nylon, 12% d'élastane. C'est une taille unique. Alors, en général, j'aime pas trop les lingeries ou les tenues taille unique parce que taille unique, ça va en gros du 36 au 40, 42. Mais euh, selon comment c'est taillé, etc., moi, je sais que mon, mon principe de morphologie, c'est petit sein, gros cul. Et alors, en général, ça baille, c'est pas génial, etc. Là, c'est bien taillé. Et le fait qu'en plus, il y ait beaucoup d'élastane, ça fait que tu as de la tenue, mais c'est élastique. Donc, si j'avais des bras gros comme ça, je pourrais quand même le mettre. Pareil, au niveau du ventre, j'ai de la place. Chili les n'ont pas fait comme Coquette de euh, taille diva. C'est le nom plus dit que pour dire XXL. C'est ça. Mais il euh, y a quand même de la marge. Il y a quand même de la marge. Après, c'est clair que si vous faites un 48, ça ne va pas passer. Quoi. Mais... Euh... Voilà. Mais par contre je pense que pour un 42 ça passe sans aucun ouais. problème Et si vous avez des gros nichons Oh ça passe en fait Donc c'est vraiment adaptable Et la coupe est assez classique, assez simple On est vraiment sur un type En général les leggings je suis pas fan à sur moi Et bah ben là je trouve ça hyper joli Ma, me... bah, dis moi ma chérie Combien ça t'a coûté C'était ce pas de Iii, Ça m'a pas coûté cher ah, C'est horrible de parler d'argent en faisant un accent Je suis désolée Mille excuses oui, une excuse papa, une excuse maman Oui c'est Mes origines juives rient en elles-mêmes euh, Vous êtes juif obligé. Eh ben on dirait pas euh, Donc combien ça coûte Ça coûte moins de 40 euros Ça coûte 39,99 euros On a dit moins de 40 euros Voilà Ça coûte 39,99 euros sur Dorselstore.com Franchement Moi je trouve que Au vu de la qualité euh, C'est un bon rapport qualité-prix Parce qu'il n'y a, de... a pas de défaut c'est assez, euh, c'est bien coupé, ça tombe bien, c'est vraiment, ça fait 20 balles pièces en gros sachant que ça par exemple, je pense que tu peux porter, le legging oui. est plus compliqué mais tu peux porter le petit top en soirée pour aller en boîte etc. C'est pour le dos tourne. Bah ouais. c'est pareil en fait, voilà, ouais. ouais. voilà, mais c'est vrai que euh, euh, l'ensemble, le, tout est plus dans une, vraiment c'est très sexy euh, et le legging est un peu chaud à porter mais tu peux très bien d'ailleurs porter un petit short par-dessus. Si tu mets un petit short en jean par-dessus et ton, ton legging, euh, ça, ça peut se porter juste le top dans une soirée, en boîte, etc. Ou tu mets un petit top dessous, ou, un, ou, ou tu mets tu des te caches tétons, ouais. tu démères Mais c est, c est, en plus, c'est portable ailleurs. C'est pas portable qu'on peut le mettre ailleurs que dans sa chambre à coucher. Et euh, ouais, moins de 40 euros pour la qualité que c'est. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Donc, conclusion, j'adore cette tenue. Conclusion achetez-vous les plusieurs pour faire vraiment wow, ça j'adore ces chaussures ça franchement c'est un fan qui m'a offert ces chaussures j'avoue que euh, j'ai mis à jour ma wishlist Amazon si vous voulez j'ai mis d'autres chaussures plusieurs si vous voulez m'offrir d'autres chaussures dans ce genre là des roses des vertes des bleues j'adore voilà je, je prends les cadeaux j'ai pas de problème j'adore je moi ce moi Spoil me baby alors, si toi aussi tu veux cette tenue gogo danseuse, 39,99€ chez Dorsalstore.com. Et maintenant, c'est l'heure du finish, baby. Donc, si tu aimes cette vidéo, lâche ton pouce vers le haut, lâche ton commentaire et abonne-toi à ma chaîne. Et pour me suivre ailleurs sur d'autres réseaux sociaux, n'oublie pas Charlie Live Show sur Twitter et sur Instagram, Charlie Tantra sur Facebook et puis mon site charlie-tantra.fr. Mmh. Et allez sur EFF.org et la quadrature du net EFF.org, la quadrature du net F...